Salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve donc pour cet épisode exceptionnel Donc sur l'épisode, pardon excusez-moi, l'épisode de Building Gabriel Où on va faire l'épisode spécial numéro 7, commémoration pour la France Donc c'est une journée exceptionnelle aujourd'hui Donc je tenais à faire quelque chose d'un peu exceptionnel aussi hein, excusez-moi, je me radote Donc on est, euh, oui vous avez rien vu, voilà on est donc derrière la, la tête de l'Underdragon. Donc c'est fait exprès. J'attends que la musique est bon. Donc je vous ai fait une petite œuvre d'art en même pas une heure. Pour la France les amis. Voilà c'est ma façon à moi de, de dire merde aux attentats. Alors, pour ça, on a besoin de, donc de blocs d'herbe, d'un panneau, des barrières en bois, des échelles, de laine bleue, de, des blocs de lapis, de laine blanche, blocs de fer, laine rouge, bloc de redstone, bl lampe à redstone, escalier en quartz, pierre lumineuse, redstone, donc un coffre, des torches et bien sûr des leviers. Et donc, vous pouvez voir euh, la magnificence de mon petit drapeau. Oui, c'est un drapeau, c'est pas un cadre, c'est un drapeau. Et donc, j'ai bien signé. Pour la France entière, signé Gabriel Alors, pourquoi est-ce que c'est un drapeau On va vite voir ça après Donc, avant Voilà, recto verso Hein, Andrix Regarde, j'ai toujours pas fini J'attaquerai certainement la semaine prochaine De finir le reste Pourquoi est-ce que c'est un drapeau Vous voulez voir pourquoi c'est un drapeau Si j'y arrive Et voilà pourquoi est-ce un drapeau Parce qu'il y a un pied. Voilà. Donc, voilà, c'est ma façon à moi de commémorer donc, les, euh, la journée spéciale de France. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, donc, je suis contre ces attentats et je vous le prouve aujourd'hui. Voilà, mais pacifiquement. Pas par la guerre, mais pacifiquement. Donc... Euh, le, je vous dis de suite, la prochaine vidéo ça sera la visite de ma petite maison Parce que ça fait un moment que je vous le dis Et que je, pour le moment je ne l'ai pas encore fait Donc voilà, pour le moment c'est ça Voilà. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux Moi je vais le faire et on puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.